Fabien Roussel, c'est le candidat du jour. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Fabien Roussel, le franchouillard de cette élection, qui aime la gastronomie française, le bon vin, le bon fromage, la bonne viande, qui défend la chasse et ses traditions. Fabien Roussel, c'est le candidat du PCF, les pêcheurs et chasseurs de France. Ah, c'est pas ça, PCF Ah, c'est les cocos, lui aussi Partout ceux-là. Fabien Roussel, c'est le Parti communiste français. Désolé, mais moi je m'y perds dans sa com. Parce que en meeting, quand il te dit ma France à moi, c'est Coco et Cocorico, déjà, on dirait un collégien qui essaye de faire du rap. Et surtout, Cocorico, c'est très. On aime pas les. Euh, enfin, on, on aime bien Napoléon, quoi. On aime bien De Gaulle. Non, il devrait avoir sa com, Fabi. Parce que c'est pas clair. On s'y perd. Et puis quand c'est clair, ah, c'est pas folichon. Vous avez déjà vu ses slogans Oh là là, ses slogans. Son premier slogan, c'était « je vote communiste et je t'emmerde ». Mais tu te prends pour qui, à faire le petit révolutionnaire, là à cap 13-12 C'est ça le délire Tu buvais peut-être des 8-6 à la récré pour faire le punk Eh, hey, il s'est pas amélioré aujourd'hui. Parce que cette année, leur slogan, c'est leur stagiaire de 3 qui l'a fait. La France, des jours heureux. Waouh Ça va Gérard Le Normand On me dérange pas C'est quoi la suite tu vas nous faire tous les titres du hit parade pour tes futures campagnes Ah mais Fabou, te fais pas chier, je te les donne. Mon pays, ma bataille, wow, wow. Les français d'abord. Oh et puis la barbe, ce slogan. La France des jours heureux. Non mais dans la vie de tous les jours, Fab, ce que tu dois être chiant. Non mais dès qu'il se passe un truc, il te sort des citations philosophiques. Oh, des gouttes d'eau. Mariage heureux, mariage pluvieux. Oh non, tu as raté ton bus. Tout vient à point, à qui sait t'attendre Ah non mais c'est clairement le gars qui est en soirée, en train de fumer sa rollback Te sors Ouais, on peut dire que je suis un épicurien, moi. Je croque la vie à dedans dedans. Bah, va croquer des pommes à l'uranium et des pommes aux OGM, alors YOLO, mec Comme dirait William Penn, un des grands plaisirs de la vie est d'être exempt de toute gêne. Et Fabou, il a pas de gêne. Lui, il s'en fout. C'est un kiffer. Ah, mais il vit sa best life depuis qu'il est en politique. Mediapart l'accuse d'avoir occupé un emploi fictif entre 2009 et 2014. Et c'est lui qui veut mettre un coup de pied dans l'establishment C'est lui qui veut mettre en prison tous les délinquants en col blanc Il fait comme eux, mais il oublie que la vie pour les col blancs, c'est comme le Monopoly. Alors ils vont peut-être passer par la casse-prison, mais ils vont pas attendre trois tours. Ils vont sortir un double 6 et se barrer au Bahamas. Fabien Roussel, c'est un bon vivant, c'est un hédoniste, il aime le plaisir. Et le plaisir, c'est de gauche. Il paraît que même jouir, c'est de gauche. Ah non, mais il se cache même plus qu'il nous baise en fait. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Et lui, il fait clairement pas partie de cette gauche qui culpabilise. Ah si Fabien est élu il va arriver à l'Elysée comme un touriste allemand au Cap d'Ag, à poil en claquet de chaussettes. Le plaisir de gauche, c'est le droit au bon, au beau, au propre, à la tranquillité, au voyage et aux vacances. Des vacances, il en a déjà pris pendant 5 ans, alors pas impossible qu'il leur fasse sur un quinquennat. Aristote disait que l'homme est un animal politique, à vous de voir si vous préférez un paresseux ou un blaireau. Au revoir.